Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un personnage qui est assez apprécié des joueurs, hein, bien entendu, puisqu'on va parler de Sindra Goza, et c'est un personnage qui pourtant est connu d'une partie des joueurs, de l'autre ça reste un personnage assez énigmatique, on va voir après parce que c'est vrai qu'elle est plutôt connue dans sa non-mort, sa condition de mort-vivant, plus que dans sa condition d'être vivant. Et c'est ça qui nous intéresse. Sa présence à Warcraft's King fait que le personnage n'est pas non plus complètement inconnu euh, auprès des joueurs. Maintenant, on va surtout s'intéresser dans cette vidéo à son état vivant, même si bien sûr, on va aborder euh, le moment de sa mort et ce qui euh, est resté de Syndra Goza. Alors tout d'abord, commençons par son nom, puisque Syndra Goza, c'est assez intéressant. Euh, Syndra Goza j'ai appris quelque chose en préparant cette vidéo c'est que, et euh, eh bien, Sin c'est composé de trois éléments Sin, péché en anglais, drago, euh, dragon et oza avec euh, tout simplement donc, euh, la conclusion euh, on va en parler euh, plus tard dans une vidéo de généalogie sur les dragons mais globalement oza c'est le euh, suffixe pour les dragons les dragon bleus tout simplement donc ce qui est intéressant c'est qu'en gros ce serait péché, dragon, oza globalement, Oza. Et ce qui est intéressant avec Sinragosa, c'est qu'elle occupe pas n'importe quel rôle, hein, puisque c'est, euh, on l'a dit donc, un dragon bleu, une dragon bleue, et c'est pas n'importe quel dragon, puisque c'est tout simplement la consort de Maligos. Si vous avez vu certaines vidéos déjà sur euh, cette chaîne. Concernant les dragons, notamment la vidéo sur Alextraza, et eh bien euh, les aspects hein, draconiques, nous avons euh, tout simplement 5 aspects dragons, chacun représente.. Un élément un peu de magie et notamment aussi une couleur. Et pour le coup, eh bien celui qui est le chef du vol bleu et représentant de la magie, c'est Maligos Et donc, Sindragosa est tout simplement la première euh, du vol bleu, la femme de Maligos sa compagne, sa comparse. Euh, et tout simplement, donc, Sindragosa a pour... T ah, pour euh par définition le titre de mère du vol bleu, puisque c'est la mère d'une bonne partie des dragons. Alors je rappelle quand même que le terme mère euh, du vol ne veut pas dire qu'elle est la mère de tous les dragons bleus, mais par son statut de première consort de Maligos, ça fait d'elle une euh, mère d'une très grande partie euh, des dragons bleus. Mais ensuite, même les petits enfants, etc., vont la considérer comme la mère du vol bleu malgré tout. Même si c'est pas factuellement la mère de tous les dragons bleus. En l'occurrence, elle est également connue pour euh, ses grands talents euh, d'archiviste et euh, bah, bien sûr sa maîtrise des arcanes, de la magie arcanique. Et d'ailleurs, eh dans la travée Azur, hein, sur les îles aux dragons, nous avons tout simplement les, bibliothèques, euh, enfin, les archives d'Azur et les archives d'Azur, eh c'est tout simplement une sorte de bibliothèque géante de différents sorts, différents différentes écoles de magie. Et euh, un des autres noms de euh, la bibliothèque, donc euh, de, des archives d'Azur, c'est tout simplement les archives de Sindragosa. Donc euh, on sait de Sindragosa qu'elle est une grande, archi euh, grande archiviste et euh, une grande bibliothécaire globalement. Même si bon, il faut imaginer des bibliothèques différentes pour les dragons <rire> que juste plein de livres partout. Euh, donc c'est euh, d'ailleurs euh, sous sa responsabilité que sont directement euh, mises les archives d'Azur ainsi qu'une bonne partie des anciennes ruines, des anciens complexes euh, draconiques du vol bleu. Elle est également connue pour être une grande esthète, donc être très versée, très intéressée pour tout ce qui est art, musique, magie bien sûr, et poésie personnage, ça on arrive à le, à, le re, à le retracer notamment avec certains textes qu'il y a dans la Travée d'Azur et c'est assez intéressant de voir eh qu'elle a été justement un petit peu la muse de Maligos, notamment on va, on va y revenir juste après, mais aussi eh bien, en gros qu'elle a été un peu la mécène de euh, certaines activités qu'on pourrait effectivement dans l'univers de Warcraft considérer comme secondaires, mais qui pourtant sont très importantes au quotidien, hein, la musique, euh, les arts, etc. C'est euh, ce qui permet euh, de rêver tout simplement et à ce niveau là justement et eh bien il y a un être qui rêve tout particulièrement grâce à syndragoza c'est Maligos euh, Grâce à Dragonflight nous savons et eh bien que Sinragosa et Maligos entretenaient un amour très fort très profond et euh, qu'elle était sa muse d'esprit et d'exploit et pour le coup, eh bien, on sait que cet amour était euh, vraiment fusionnel. Ça apporte bien entendu aussi plus d'intérêt sur euh, Maligos, mais aussi la liaison bah, qu'il entretenait avec Sindragosa. Et ça montre qu'en fait, Sindragosa, pour Maligos, était un être euh, indispensable qui lui permettait euh, eh bien, euh, de pouvoir être un meilleur gardien de la magie et pouvoir... Euh, continuer tout simplement à officier dans les titres qui lui ont été conférés par les Titans. Et donc elle veille également en tant que mère du vol, du vol bleu, elle veille également au bonheur et à la sécurité de son vol et euh, à aider activement Maligos en lui suppléant sur différentes activités, notamment celle des archives, euh, pour pouvoir et eh bien euh, garder des traces écrites et magiques de euh, de certains de tous les soucis qui ont pu arriver ou tout simplement et eh bien d'avoir d'améliorer leur connaissance du monde pour éviter les problèmes et c'est d'ailleurs ces problèmes là auxquels les dragons bleus vont être confrontés puisqu'on parle d'une époque qui est malheureusement assez méconnue hein. ce qu'on sait des dragons de leur vivant avant la guerre des anciens est assez parcellaire fragmentaire et du coup pour ce qui est de sindragosa il est Peut-être dans l'avenir, on nous en apprendra plus. Mais à l'heure actuelle, eh c'est vrai que cette période d'âge d'or des dragons, même s'il y a eu les guerres draconiques face aux incarnations primordiales, les autres proto-dragons ayant refusé les dons des titans, eh bien, malgré tout, on sait que c'était quand même plutôt l'âge d'or des dragons. Et au final, Sinragosa a participé notamment aux guerres draconiques. Mais eh bien, malgré tout, ils ont eu des, des, des soucis, notamment avec des élémentaires et autres. Et on sait eh qu'un de leurs enfants, donc un, un dragon, euh, qui s'appelle aujourd'hui Cranombrel, mais on ne sait pas euh, quel était son nom à l'époque, hein, euh, peut-être que c'est quand même son nom euh, vivant, même si ça semble être un peu étrange, puisqu'il n'a pas le suffixe euh, « os » pour les dragons mâles ou « osa » pour les femelles, donc euh, on ne sait pas trop, mais en tout cas Cranombrel, un des enfants de, de Maligos et de Sinragosa, fut altérée physiquement et psychologiquement par les, une source d'énergie arcanique pure et à son contact il a été profondément changé euh, on a tendance à un petit peu l'oublier dans la licence Warcraft et ça me fait plaisir que Dragonflight euh, ne l'ait pas trop oublié à ce niveau là euh, parce que pendant un bon moment l'énergie arcanique était plus trop présentée comme quelque chose qui pouvait être négatif alors que si euh, l'énergie arcanique c'est de la magie et de la magie concentrée très très très pure et eh bien peut avoir d'énormes problèmes d'énormes conséquences et euh, des conséquences néfastes et comme là on le voit le dragon euh, crâne ombrelle euh, est tout simplement donc euh, le boss final du caveau d'azur et au final, comme on le voit, ce boss, eh bien, il a, euh, il a pas mal été euh, maudit, Enfin, il, il a été, il est complètement devenu. Euh, globalement, il a pris une forme de cristal, une cristalline, une forme cristalline euh, arcanique. Et malheureusement, eh bien, ça le meurtrit évidemment, ça le change physiquement, et euh, il souffre atrocement. Et pour euh, contrer ça, eh bien, Sindragosa va mettre en stase son enfant, hein, Cranombrel. Maligos et Sindragosa vont tout faire pour essayer de, de trouver un remède essayer de soigner leur enfant. Mais euh, en attendant, bah, ils le mettent en stase, une sorte de coma artificiel, pour essayer de trouver euh, un remède. Parce que même eux et leur pouvoir euh, démentiel eh n'ont pas réussi à trouver de remède face euh, à une altération pure euh, de la forme physique euh, au contact de l'énergie arcanique pure. Donc finalement, il va y avoir euh, peu de temps après la guerre des anciens. Guerre des Anciens donc qui se passe il y a 10 000 ans, Guerre des Anciens qui est tout simplement l'arrivée, la première invasion de la Légion Ardente sur le monde d'Azeroth. Et avec cette première invasion, eh bien Maligos et Sindragosa vont répondre présent à l'appel tout simplement de défense, hein, leur, devoir, leur devoir sacré auquel ils ont été consacrés par les titans. Et eh bien il va falloir défendre le monde face à l'invasion démoniaque et ils vont du coup partir des îles aux dragons pour pouvoir eh bien, défendre le monde à leur côté donc tout le vol bleu mais aussi bien sûr les, les quatre autres vols. Sauf que euh, en, entre temps eh bien Maligos euh, avait été convaincu par l'aspect du vol noir, Nelsarion, ou des, enfin, le futur Deathwing, euh, Neltarion en français si vous préférez, de concevoir une relique euh, de légende, l'âme du dragon ou l'âme du démon, un artefact exceptionnellement euh, puissant où tous les dragons consacrerait en fait, imprégneraient l'artefact d'une partie de leur pouvoir. En mettant de leur propre énergie dans l'artefact, eh bien, ils vont enfin, renforcer l'artefact, bien sûr, mais sans le savoir, eh bien, ils vont euh, tout simplement devenir euh, vulnérables au pouvoir de, du dit artefact. Sauf qu'évidemment, bah, ils avaient toute confiance dans l'aspect du vol noir. Au final, Nelsarion... Révèle au monde entier qu'en fait, eh bien, il a d'autres projets. Il révèle sa, sa trahison au grand jour. Il se sert de l'âme des dragons contre ses frères et sœurs. Et au final, eh bien, euh, face à cette trahison, Maligos est hors de lui. Maligos, qui était euh, le meilleur ami de Nelsarion, avec qui il s'entendait énorme, enfin avec qui s'entendait très très bien. Cette trahison le, le rend euh, aveugle de rage, ivre de colère. Et tout le vol bleu eh bien, euh, scoue, hein, va s'envoler derrière son, son maître pour pouvoir partir, essayer d'arrêter Nelsarion avant qu'il n'en soit trop tard. Malheureusement, ça ne suffit pas. Deathwing, le maintenant appelé Deathwing à partir de la guerre des anciens, Nelsarion va utiliser l'âme des dragons contre le vol bleu. Et ça va être euh, un événement cataclysmique et une tragédie terrible. Pour l'ensemble de la race draconique mais plus particulièrement le vol bleu puisque euh, on est sur une quasi extermination comme ça d'un claquement de doigts euh, du vol bleu et ça va laisser des traces encore visibles, encore visibles aujourd'hui euh, 10 000 ans après dans l'univers de Warcraft, quasi extermination du vol bleu et notamment Syndragoza euh, fera partie de euh, ces terribles pertes puisque Sindragosa, mortellement blessée par euh, la relique légendaire de Nelsalion et eh bien va être repoussée par l'assaut elle ne meurt pas directement de ses blessures contrairement à une bonne partie de son vol mais elle va difficilement se laisser porter euh, par les vents jusqu'à atteindre péniblement le Northrend et euh, elle va tout simplement et eh bien euh, Essayer de, de, Elle va tout simplement se laisser mourir, elle était mortellement blessée et elle va se laisser mourir dans le froid dans et dans la solitude, loin de, de ses, loin de son amour, loin de ses enfants, loin de son vol, loin de son espèce. Elle meurt seule et sera ressuscitée plus de 10 000 ans plus tard par, lors des événements de Wrath of the Lich King par le nouveau roi liche du moment, Arthas. Il y a une grande confusion d'ailleurs, suite à, suite à cela j'en profite parce qu'en fait la cinématique de départ de Wrath of the Lich King, hein, l'extension de World of Warcraft, et eh bien c'est là qu'on voit justement le réveil de Sinragosa. Sinragosa était, était enfermée, il faut imaginer 10 000 ans, hein, en 10 000 ans bien sûr bah, les ossements ils sont en dessous, du coup pendant euh, Warcraft 3 et euh, le règne de Ner'zhul, il n'y a pas eu de récupération de euh, Sinragosa, par contre d'autres dragons effectivement, ont été récupérés en Wyrm de glace mais... Personnellement, quand j'ai vu la première cinématique de, euh, de Wotelka, je me suis toujours dit qu'il y avait une, une confusion enfin, dans ma tête, il y avait une confusion parce que syndragoza en fait, c'est une création de Wrath of the King. Elle n'existait pas avant dans l'histoire de Warcraft et la première fois que j'ai vu la cinématique de Wrath of the King euh, et même pas que la première fois d'ailleurs je ne pensais pas que c'était Sindragosa, puisque Syndragosa, ne la connaissait pas en fait. Donc le seul dragon, le seul Wyrm des glaces, euh, la Wyrm des glaces liée à arthas c'était Saphiron. Saphiron, c'est un enfant de Syndragosa et de Maligos, mais pour le coup, eh bien, on, euh, ce n'était pas lui, ce n'était pas lui, à ce moment-là, on, on ignorait qui était syndragoza Maintenant, grâce à Wastodule King, beaucoup de monde connaît syndragoza Et ce qui est intéressant... Donc c'est que pendant Wrath of the Age King, syndragoza va être en gros la figure héroïque des Wyrms de glace, Saphiron occupait ce rôle à Warcraft 3. Euh, Sindragosa est plus grande et plus euh, forte, donc euh, eh bien euh, <rire> elle va remplacer Saphiron au poste pour poste et elle va du coup diriger les Wyrms de glace euh, dans Wrath of the Age King et elle meurt finalement une seconde fois encore au Northrend euh, sous les ordres de nouveau Walich lors de la prise de la citadelle d'Icecrown. Euh, donc Icecrown c'est euh j'ai oublié le nom en français mais c'est Icecrown donc, donc ICC tout simplement et au final eh bien on va retrouver Sinragosa à Dragonflight et là vous allez dire mais pourtant elle est morte deux fois de suite, euh, sa seconde mort en tant que mort vivant euh, donc qui malheureusement n'a pas son libre arbitre, hein, elle est contrôlée par le roi Lich. Sa première, c'était pendant les guerres des anciens, il y a 10 000 ans. Du coup, comment se fait-il qu'on croise Sindragosa à Dragonflight Eh bien, Sindragosa à Dragonflight, on la voit sous une forme d'hologramme. Et là, vous allez me dire quoi Sous une forme d'hologramme Alors, hologramme avec des guillemets, puisque euh, bien ça, pour le coup, c'est un événement... Enfin, en gros, c'est un élément de science-fiction qui a été très bien euh, héroïque fantaisifié, on va dire, qui a été fantaisifié. Par, euh, tout simplement, et eh bien en fait, l'explication le, c'est que Sinragosa a infusé une partie de sa magie euh, dans les archives, et c'est pas quelque chose qu'elle a fait à la période de la guerre des anciens, c'est bien plus tard, et c'est pas enfin, c'est bien plus tôt, pardon, et elle ne l'a pas fait en mode si jamais je meurs, je fais ça. C'est tout simplement, et eh bien que euh, Maligos et Sinragosa, en tant que dirigeant du vol bleu, et eh bien parfois ça leur arrivait de partir ailleurs, mais le reste du vol bleu avait besoin de leur conseil de euh, leur lumière, etc. Et du coup, eh bien, Sindragosa avait mis en place un système pour pouvoir infuser une partie des archives euh, du vol bleu de sa présence. Donc elle avait, en gros, un petit peu comme elle a infusé euh, aussi l'âme des dragons d'une partie de son pouvoir, et eh bien, elle avait infusé les archives d'elle-même, de sa, de sa magie arcanique, et ce qui fait, eh bien, qu'elle qu a une projection d'elle-même qui permet, eh bien, une sorte de fantôme de magie pour, justement, eh bien, nous donner des informations, nous permettre, eh bien, enfin, permettre au vol bleu avant tout, hein, bien sûr, mais ensuite aux aventuriers, de pouvoir eh bien, naviguer plus facilement euh, dans les, la travée Azur. Et en l'occurrence, surtout, bien sûr, les archives d'Azur. Et ça, qu ce qui est intéressant, puisque ça va permettre de servir même après sa mort, afin notamment de guider Kalégos, hein, Calégos, le, le nouveau futur aspect du vol bleu, pour sa reprise euh, du vol bleu, ainsi que la consolidation du vol bleu. Donc ça, c'est assez intéressant, et au final, le traitement de Sindragosa Dragonflight est excellent. Vraiment, on a, on a des, des, des interactions qui sont vraiment superbes, notamment, eh bien, euh, elle nous sert de narrateur dans la plupart des missions du vol bleu, mais aussi dans le caveau azur, et le caveau azur, en termes de donjon, personnellement, je n'aime pas trop l'ambiance, puisque c'est... Euh... Ah, quand je dis l'ambiance, c'est vraiment... Le donjon est pensé pour être juste un copier-coller léché euh, du Nexus de Wotelka, mais alors par contre, sa narration, le fait qu'on ait Sindragoza qui nous parle un petit peu du lieu, qui nous raconte ce qui a pu se passer de son vivant, etc., c'est vachement intéressant. Pas d'incohérence pas par rapport à sa présence dans la travée azur, on n'est pas sur Sindragoza qui parle tel un bot. Euh, comme certains trucs des titans vis-à-vis -vis du fait que c'est une sorte de, de projection holographique. Non, pour le coup, on, on garde ça, l'idée que c'est de la magie tout simplement, et que elle est là de manière magique, et ça c'est vraiment très intéressant. Le, le bémol, je dirais, de syndragoza euh, dans la travée azur, c'est le. Alors. En fait, son apparence, le fait qu'elle soit noire n'est pas un problème, absolument pas. Puisque les dragons, je rappelle, sont des change-formes, ils peuvent prendre l'apparence de qui ils veulent. Donc, elle prend une apparence mortelle, mais le bémol, c'est plutôt que c'est une apparence d'eau Et les o-elfes, il y a 10 000 ans, n'existent pas. Donc, en gros, c'est totalement anachronique, ça. Et ce qui en vrai, ça aurait pu être facilement expliqué, le problème sexe, ce n'est pas expliqué dans le, dans, dans le jeu. Ce qui aurait pu être expliqué, c'est tout simplement qu'elle prend, comme, comme elle a infusé une partie de son... En gros, elle n'a pas une forme... Euh, clairement établi et c'est en fonction de la personne qui est devant elle va prendre une apparence pour pas que ça choque la personne devant ça aurait été plus logique qu'on nous explique comme ça mais le problème c'est comme c'est pas expliqué euh, ça fait un petit peu bon on a, on a soit ils sont pas rendus compte du problème soit ils ont euh, foutu euh, ils ont bu on s'en fout c'est pas grave dans tous les cas ça pour le coup c'est une vraie incohérence puisque léo Zelf n'existait pas il y a dix mille ans elle a infusé son pouvoir il y a plus de dix mille ans donc ça devrait pas être sous forme de elf. Le fait qu'elle qu ait la peau noire ou pas, on s'en fout. Mais le fait que ce soit une elf, ça c'est un gros problème. Donc euh, c'est le petit bémol. Mais en tout cas, par contre, toutes les quêtes liées à Syndragoza sont vraiment excellentes. Euh, et notamment bah, le fait que dans le Cavo Azur, on tue finalement leur fils, Crâne à de Maligos et elle. Que Maligos soit pas du tout présenté comme un grand méchant, vraiment très con. J'avais très très peur de ça avec Dragonflight. Ça c'est vraiment très intéressant. Et Syndragoza qui au final, tout le. Tout l'histoire le, du Cavo Azur, c'est euh, globalement... Bah, on a abandonné cet endroit pendant 10 000 ans, on n'a pas pu y retourner. Euh, on est parti un petit peu sans tout finir, hein, puisqu'on n'avait pas prévu de se faire défoncer, donc on aurait dû revenir. Finalement, on a laissé ça un peu en plan. Donc il y a des draconides bleus qui sont restés sur, sur place. Certains sont morts de solitude, certains ont continué leurs devoirs et, et sont morts sur place. D'autres sont devenus fous en restant, en restant sur place. Euh, certains sont restés seuls, d'autres. Euh, c'est vachement intéressant de voir ça. Et Sinragosa justement nous raconte un petit peu pareil, euh, qu'il y avait euh, bah, du coup une création magique qui était tout simplement une sorte de bouquet de fleurs offert par Maligos à Sinragosa. Sinragosa l'avait mis dans ses jardins. Finalement, bah, avec la magie arcanique, etc. Il a continué à se développer. Et aujourd'hui, bah faut le tuer, faut le buter, alors que bah pour elle c'était des fleurs, euh, c'était un cadeau de Maligos. C'est vachement, c'est vachement intéressant. Et notamment la fin où en fait, eh bien. Euh, le euh, j'ai oublié le nom c'était Vache, Telash de, de la flamme fracturée qui finalement euh, voulait les secrets sur les dractyr et ouvre la stase où était justement euh, enfermé son leur fils Kranomrael et qu'en fait bah il a été libéré Maligos et Sindragosa ne sont plus là pour protéger pour trouver un remède euh, à leur fils leur fils mis en stase et finalement et eh bien on le tue pour, abré pour, pour abréger ses souffrances parce que même pendant le combat il le dit ça fait mal je souffre etc comprenez ma souffrance machin et nous on le tue pour, pour on le tue parce que bah aussi il nous attaque hein, mais on le tue parce que bah il est complètement on sent qu'il qu souffre et à la fin c'est Nargoza qui est à côté qui a raconté son histoire et qui dit qu'elle a besoin d'un petit peu de temps et elle dit mais que elle même elle sait qu'elle est morte, donc c'est pas, pas, pas tout à fait pas tout à fait elle. C'est vachement, vachement triste comme moment et c'est assez cool. Et notamment encore une fois ses interactions avec Calégos. Alors actuellement on ne sait pas si Cindragosa et Maligos sont les parents biologiques de Calégos. Puisque Kaligos pourrait être en fait le petit-fils de Maligos et Sinragosa. Potentiellement sa mère pourrait être un des enfants de Sinragosa et de Maligos biologiques. Et du coup Sinragosa serait un peu la grand-mère, euh, la grand-mère, mais en fait ça on ne sait pas. Donc tant qu'on n'a pas plus d'informations, on peut supposer effectivement que Sinragosa et Maligos sont les parents de Kaligos. Mais dans tous les cas, les interactions en mode enfant du vol bleu, fils, euh, mon, euh, mon enfant, etc. Il faut pas le prendre, il faut, faut garder en esprit que potentiellement c'est c'est plus de la forme qu'autre chose. Mais en tout cas les interactions entre Caligos et Syndragosa sont vraiment superbes. Et là-dessus ils ont fait un excellent travail. Ce qui fait que la Travée Azur est une zone assez euh, mémorable. Notamment pour son apport d'histoire euh, concernant le vol bleu. Et euh, j'aime beaucoup le fait que Maligos n'ait pas été présenté comme un sombre connard. Et ça, ça me fait très très plaisir. Et en plus développer Syndragosa où c'est vraiment la zone de Syndragosa. Sans pour autant trop oublier Maligos. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Voilà, il est temps pour moi de euh, conclure cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo sur Syndragosa vous aura plu. C'est vraiment pour moi un des grands points forts de Dragonflight, euh, Sinragosa, et j'espère eh que vous en euh, savez plus maintenant sur elle. Voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Oui, bonjour, c'est Maligos. Voilà, je suis un petit peu triste. Cette musique, euh, qui est tout simplement la musique de la travée azur. Plus une vidéo consacrée sur ma femme, c'est quelque chose qui m'aimait qui beaucoup. Ça m'aimait beaucoup, donc euh, voilà. Merci. Voilà. Au revoir. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Sous une forme ou sous une autre. Je vous aime, petit chéri.